Je suis rentré en 1962, le 2 octobre, mardi, et je suis parti le samedi 20 euh, avril 1974. Je suis resté 12 ans. On était au moins une vingtaine d'employés, on faisait 45 heures par semaine. Et d'hier j'étais le plus jeune, aujourd'hui je suis le dernier. Quand le département a décidé de, de remettre tout en route, comme j'avais amené mon, mon contrat d'apprentissage, une feuille de paye, euh, j'avais dit que j'allais travailler là, ils m'ont demandé si je voulais collaborer avec eux. Bah, J'ai dit oui tout de suite. Il tape sur le côté, vous voyez, on voit les coups. Est... Par contre, il ne faut pas oublier de graisser les voilà. glissières, tout. Il hein, que... tiens, j'ai 70 ans. Le peu que je connais, c'est dommage d'y laisser y perdre. Puis j'ai l'impression de servir au moins à quelque chose. Il tient un retraité qui sert quand même un peu à quelque chose.